Bonjour à tous, nous sommes le 5 février 2022, je ne sais pas si mes affaires sont bien arrangées parce que je me trouve à être en direct, mais en même temps je fais un enregistrement parce que la manière que je vais procéder tout simplement c'est faire un direct comme je fais là. là. Je ne sais pas si ça fonctionne bien, on va voir en direct sur YouTube et en même temps sur Facebook et ensuite lorsque ma vidéo sera terminée, je la... Euh, recompilerai pour avoir un meilleur format et pour la placer sur euh, Facebook. Euh, c'est comme ça que je vais fonctionner. Je vais essayer de voir si tout va bien. Là. Euh, écoutez, c'est nouveau. On va voir. Donc, euh, je vais commencer ce direct par euh, peut-être regarder ce qui se passe un peu sur euh, notre planète. Parce que dans le fond, nous, euh, au Canada, on se trouve à être les les initiateurs de ce grand mouvement euh, « Freedom » qu'on voit 2022. Et en ce moment, il y a beaucoup de troubles-faites qui essaient de briser cette belle fête, cette belle amitié euh, depuis la France. Euh, je vous salue, euh, ben moi de, ici au Québec, là. Euh, mais euh, ceux qui sont là de France, euh, salut bien. Euh, donc... Euh, euh, ce qui se passe en ce moment à Ottawa, c'est quand même triste parce que dans le fond, le mouvement lui-même est très, très... Euh, c'est un mouvement joyeux euh, de bonheur, de plein bonheur euh, où on, on danse, où on chante. Euh, vous, vous avez certainement vu des euh, vidéos un peu partout sur euh, ben, Facebook, YouTube, euh, Rumble, euh, Odyssey. Euh, peu importe euh, où, où est-ce qu'on projette ces vidéos, c'est une, euh, une fête qui est là en ce moment. Et euh, euh, les pourtant, les, euh, les autorités, euh, les autorités très, euh, très haut C'est du très, très haut parce qu'on vient de bloquer, le non seulement bloquer, mais d'arrêter le GoFundMe qui était rendu à 10 millions de dollars. On a réussi, je pense, à récupérer 1 million de dollars, mais ce qui se passe en ce moment, c'est politique et c'est ce qui est... Triste dans cette histoire, c'est que, dans le fond, ça se trouve être un mouvement spontané de la part des Canadiens où on est, euh, euh, on est euh, euh, soumis à un passe vaccinal qui n'a pas de bon sens. Euh, on voit très, très bien qu'au niveau de la, de la force du virus et la, même la force des conséquences euh, de tout ce qui entoure l'Omicron, euh, c'est terminé euh, et pourtant, on continue à, à, à sur la pédale et tout simplement parce que euh, on veut absolument passer les 10 doses par individu et euh, c'est ressorti cette information là que Justin Trudeau mais ben c'est Christian Freeland qui l'avait dit euh, avait euh, euh, acheté euh, 10 euh, doses pour euh, chaque euh, individu au Canada donc 400 millions de doses et là on maintenant on a des doses qui se perdent hier je suis allé à la pharmacie avant de passer là au vif du sujet je suis allé à la pharmacie euh, j'avais de, de quelque chose, donc je m'en là et on m'offre euh, un, un kit de test pour le COVID. J'ai dit, bon, je suis pas intéressé, euh, euh, le gouvernement est-ce qu'il trace ça, tout ça? Non. Euh, et, euh, la, la fille me dit, non, absolument pas, on vous donne ça. Euh, J'étais surpris parce que dans le fond, les tests, les kits de doses de de, de, de, pour le test de la COVID. C'est supposé... Euh, en tout cas, on était comme en pénurie. C'est un petit kit. là euh, non En tout cas, elle m'a assuré. J'ai dit, si jamais j'ai des problèmes, je reviens à la pharmacie. Femme, la pharmacie ici, je veux nullement que le gouvernement sache les résultats de mon test. En tout cas, je l'ai pris. Et euh, ce que je me propose de faire, tout simplement, c'est euh, euh, de tester un orange, de tester euh, différentes choses. Je vous donnerai le, le résultat de mes tests, euh, si j'ai le temps. Là. <rire> Mais non, non, on m'a faire des tests et j'ai dit à la fille qui était là, j'ai dit est-ce que vous avez trop de tests? Est-ce que moi je pense que c'est ça? Elle a dit oh, non, non, non, non, c'est parce qu'on fait ça, on, on l'offre parce que je pense qu'il commence à avoir beaucoup de la population qui est écœurée, il se retrouve avec euh, des, su... des surplus de tests, donc euh, il donnent gratuitement comme ça, ben gratuitement oui, mais je veux dire d'une manière très... Euh... Donc, on va commencer en regardant un peu ce qui se passe sur la planète. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles. Moi, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai mis la plupart des nouvelles, en tout cas de ce qui se passe en ce moment, sur mon site Bourse Technique que vous pouvez voir de, derrière moi. On va commencer euh, dans un premier temps à, à regarder... Euh, euh, ce qui ce qui arrive en ce moment au Canada et surtout au Québec parce que euh, à Ottawa ça continue les manifestations continuent euh, hier ou avant hier euh, j'ai un de mes copains qui est allé euh, un de mes amis là de euh, moi à ma femme là on, qui est allé euh, qui s'en allait là-bas et, et faisait une quête de denrées on a donné beaucoup de stock qui est parti avec un camion au complet là, euh, beaucoup beaucoup de ben, que ce soit de la nourriture euh, euh, un peu de vêtements pour les camionneurs euh, bah, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent à Ottawa, même si le GoFundMe est arrêté, gelé, il va y avoir des avocats là-dessus. Là. Euh, euh, J'ai ça, Freedom pour Liberté, en tout cas euh, un groupe d'avocats euh, canadiens. Euh, euh, Maître carpe qui est mêlé à ça donc on va essayer de, de prendre de récupérer cet argent là qui appartient dans le fond à, à un organisme à but non lucratif c'est à dire euh, freedom euh, qu'on voit 2022 il n'y euh, a personne qui fait de l'argent avec ça c'était tout simplement pour payer l'essence le, et les différents besoins des camionneurs qui sont en ottawa et là on commence dans les médias traditionnels et même plus haut Trudeau et sa gang là, de dire que c'est presque du terrorisme mais c'est absolument faux c'est un droit fondamental qu'on a de manifester, en tout cas je pensais qu'on l'avait encore et euh, en, en enlevant ce gaufre de milieu on pense qu'on va faire tomber euh, des personnes, je pense qu'on les motive encore plus, donc euh, Steve mon, mon chum est parti avec un convoi là, ben pas un convoi, beaucoup beaucoup de nourriture et de denrées pour supporter les camionneurs, donc euh, euh, Québec on va tout passer à ce qui est. Ben, Québec et Canada, parce que c'est très, très important ce qui se produit en ce moment au Québec et au Canada, parce que je sais que euh, la France et un peu partout sur la planète, vous avez les yeux rivés sur nous. Et euh, ce que j'ai. Ben, en tout cas, ce qu'on qu a constaté, ben, on sait que Ering O'Toole, qui était le chef du Parti conservateur fédéral, non pas provincial, provincial, ça se trouve être Éric Duhaime qui se bat contre euh, euh, la CAQ là, de, de Lego euh, Donc, euh, mais au niveau euh, provincial, Eric Henry a uh, -ring, Irine, Autour, là, perdu euh, sa chefferie, euh, a eu un vote de désaveu. Et la nouvelle ministre euh, qui a été dans le cabinet Harper se trouve à se nommer Candice euh, Bergen. Et elle, elle est pro-convoi. Et euh, euh, c'est assez fort que Gérald Deltel, qui a été ministre lui aussi au, au niveau du Parti conservateur, euh, a maintenant euh, décroché, euh, je ne sais pas si... En tout cas, il est en, en parfait désaccord avec euh, Candice Berger. Et ça en dit long parce qu'elle, euh, ça se trouve être une femme de l'Ouest, et elle supporte le convoi de la liberté. Tandis que Gérald Deltel, qui est un, un Québécois, mais qui me déçoit terriblement, euh, ben, ça se trouve être l'ami de, de, de, de, de François Legault, là, probablement, là, fait que, parce que y a de la copinerie là-dedans, parce que lui a déjà fait partie de l'ADQ, ou en tout cas SuperTech, l'ADQ de Mario Dumont, et euh, François Legault aussi, qui la coalition à Québec, qui est l'ancienne ADQ. Là, ben, tout, tout est mêlé là-dedans, et lui-même euh, a, a donné comme son désaveu à cette nouvelle chef euh, du Parti conservateur. Mais il faut se dire que. Il euh, y a elle ici, là, Candice Bergen, et ici, il y a euh, Poliev, Pierre poliève qu'on voit ici, là, euh, derrière moi, peut-être que je vais changer ça comme ça. Pierre poliève euh, qui est ici, là, avec ma souris, on le voit, là. lui se trouve à, aussi à, à, à appuyer le convoi des camionneurs, et poliève pourrait, parce qu'elle, ça se trouve être la chef par intérim, Polièvre pourrait devenir le nouveau chef, et euh, c'est beaucoup, beaucoup de brasses... Euh, un camarade qui se produit en ce moment, à, non pas à l'Assemblée nationale d'ici au Québec, parce que dans le fond, c'est le qui est le dictateur de l'Assemblée nationale, mais au niveau d'Ottawa, de, de ça brasse. Et si euh, elle, qui est la chef par intérim, euh, probablement euh, euh, Pierre Poliev pourrait devenir le nouveau chef, et j'ai su qu'il était bilingue. Donc, le nouveau chef du Parti conservateur, mais je ne sais pas s'il pourrait avoir un renversement de pouvoir au niveau technique. J'essayais je, de calculer parce que, dans le fond, euh, euh, Trudeau, qui est caché, euh, euh, se trouve à être euh, un gouvernement minoritaire, il ne faut pas oublier. Et il dicte sa conduite comme s'il était majoritaire. C'est probablement lui qui a donné des ordres pour euh, GoFundMe qu'on arrête euh, euh, cette collecte de fonds qui était tout simplement... Euh, une belle collecte de fonds de personnes qui donnent volontairement, ça va donner un gros coup à GoFundMe aussi, qui a paralysé et arrête cette collecte de fonds-là en disant qu'il y a eu des actes terroristes. C'est complètement faux. Il n'y a pas eu d'actéroïs. Il y a eu quelques petits actes, là, mais il n'y a rien qui peut justifier qu'on enlève cet argent-là de GoFund. Mais En tout cas, tout ça pour vous dire que ça va être à suivre encore les, euh, ce qui s'en vient les prochains jours, les prochaines semaines. Et aujourd'hui, euh, à, à Ottawa, je n'ai pas le temps de montrer les vidéos, mais Steve a pris des vidéos et euh, si j'avais eu le temps, peut-être que je vous aurais montré ça. Mais vous, je vous invite à aller voir tout simplement sur euh, euh, Facebook ou un peu partout. Vous allez voir ce qui se passe à Ottawa. Il il y a rien de, de, de, de méchant là. Et même à Québec, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décidé d'aller à Québec. Euh, et la raison pour laquelle euh, bon il y avait un petit désaccord, là. il faudrait euh, mettre nos forces tout à Ottawa, mais là maintenant il y a des personnes qui ont dit oh « non, on va faire Québec aussi ». Et euh, non, ça va très bien, il n'y a pas de contradiction entre Québec et Ottawa. Mais euh, à Québec, euh, il y avait le fameux carnaval de Québec. Là, il y en a qui disaient que oh c'est euh, c'est pas bien ça le carnaval. On va enlever les, la possibilité que le carnaval de Québec et les restaurants puissent euh, s'épanouir. Mais euh, au carnaval de Québec, j'ai appris qu'on avait besoin de de vaccinale. Donc c'est encore une discrimination envers des citoyens, qui des familles même qui voulaient aller au carnaval. Euh, on a besoin de de, de masques même à l'extérieur. C'est absolument absurde. Donc le carnaval de Québec, le bonhomme carnaval avec son masque euh, séduira probablement pas beaucoup de monde. Et le convoi qui est là, là la, la, la gang qui est partie là-bas, euh, c'est du monde de la Côte-Nord, de la Gaspésie, en tout cas d'un peu partout, euh, euh, nuiront pas au, au carnaval, au contraire, ont des plans pour euh, euh, donner des tutos aux enfants, euh, faire sonner des camions euh, pour les enfants, non... Euh, ils veulent faire une fête là aussi, et surtout euh, résister contre la dictature euh, euh, vaccinale, là, la dictature euh, sanitaire euh, qui nous est imposée partout au Québec et au Canada. Donc, euh, on revient à, à nos moutons pour euh, peut-être aller voir, euh, ça, ça se trouve être au Canada et au Québec, ce qui se passe, ça, ça brasse beaucoup, et euh, j'ai vu, euh, parce que j'avais posé des questions à savoir si en France on, on avait commencé le, le convoi, là, et euh, j'ai placer l'article euh, qu'on qu voit, euh, euh, ça se trouve à venir de CNews, je pense... Euh, Cnews, News, oui, qu'on.. Euh, en France, euh, euh, ben en tout cas à, à Paris, là, je pense, là, à Bruxelles aussi, j'ai entendu parler, qu'on voulait là aussi préparer un nouveau convoi, euh, créer un convoi un peu à la manière du Canada ici, pour pouvoir résister au gouvernement avec ses lois liberticides, le gouvernement Macron. Donc, euh, en France aussi, on s'en va avec euh, ça. Euh, je vais aussi vous parler. Euh, j'ai tout placé ça sur mon site. Euh, au niveau, ben, et on a beaucoup à dire cette semaine. Là, euh, euh, au niveau de Facebook, euh, l'action de Facebook a chuté de 26. Et ça, ça en dit beaucoup sur euh, ben, le fameux Métaverse, là, où euh, on veut <rire> créer un monde virtuel parallèle où euh, tout le monde serait heureux là-dedans. J'ai vu ça, c'est des gens de petits bonhommes. Et il y a eu déjà un viol sur le Métaverse. Donc, euh, et là, ce qu'on a fait euh, comme précaution au niveau du Métaverse, euh, j'ai placé... Euh, métaverse instaure la distanciation sociale entre les avatars. Euh, dans le métavers, euh, on dit métavers, peu importe, euh, on va imposer une distanciation sociale, c'est absolument absurde, on, on va là, là. donc euh, pour ça c'est pour éviter les viols qu'on a dit, donc euh, c'est un monde virtuel qui n'est pas vrai, et en, en plus on impose une distanciation, distanciation sociale, et euh, probablement qu'on va aussi, euh, à un certain moment donné, imposer euh, les masques dans le métaverse. Donc, euh, ça va être pareil comme dans notre monde. Et peut-être des vaccins aussi. Euh, C'est de l'absurdité. Et euh, pour revenir à l'action de, de, de Facebook, euh, je pense qu'on va mettre ça comme ça. Et on va aller ouvrir... Euh, euh, justement, mon, euh, l'action, voir l'action Facebook et vous donner un peu euh, l'aperçu que j'ai, là, de ce qui se passe en ce moment. Euh ça, je vais mettre ça comme ça on va l'ouvrir tantôt de ce qui se passe en ce moment au niveau de la chute de l'action Facebook euh, que ça va pas mal plus loin que simplement euh, une chute d'une action technologique parce qu'on sait qu'en ce moment au niveau de la technologie euh, c'est ça va pas, pas très ça va pas très bien euh, c'est surtout euh, peut-être le désaveu qu'on est en train de faire à cette ces plateformes là de euh, des médias sociaux qui euh, ont euh, imposé euh, des bannissements de plusieurs euh, euh, ben, de plusieurs personnes là, que ce soit des politiciens ou peu importe, là, on commence à faire de la censure ben, ça va jouer probablement beaucoup contre euh, euh, contre les, euh, les, les ceux qui censurent parce que euh, je vais vous donner le lien simplement qu'elle. Ben, on va regarder premièrement l'action de Facebook, là ça se trouve être sur le quotidien si vous voyez ici ah, c'est pas si pire, c'est ici là. on a fait un long long gap à la baisse, je vais mettre euh, le euh, voir ça par semaine. Là. Regardez ce qui vient d'arriver avec l'action Facebook en une journée. Là. Ben, deux jours, là, dans le fond. Là, on a vraiment décroché et ça, ça se trouve être un graphique hebdomadaire. Au niveau des moyennes mobiles 200, lorsqu'on voit ça là, sur un graphique quotidien, ben là, on est vraiment passé là, euh, sous euh, cette fameuse moyenne mobile 200 et amplement. Donc, euh, pour regarder ça sur un graphique on parle du côté technique là. si on regarde ça côté technique là, je vais biffer ça ici si, eh ben simplement cacher ça parce que euh, la moyenne mobile 200 c'est cette moyenne là ici là, euh, euh, qui se trouve être la 50 euh, au niveau d'un graphique hebdomadaire et là on a vraiment vraiment passé euh, on a cassé littéralement cette moyenne mobile là euh, 50-200 et on s'en va à la baisse donc ça présage qu'on est rendu dans un marché baissier au niveau de Facebook. Euh, là, je parle tout simplement d'une action. Mais euh, Facebook, il ne faut pas oublier que ça fait partie des GAFAM et euh, cette, euh, euh, euh, la situation actuelle des GAFAM n'est pas très reluisante euh, au niveau de Amazon. Là aussi, on est passé, même si on a eu un rebond, au euh, niveau euh, Facebook, Google... Euh, on a encore de la force, là, même on a eu un, un, un relan là, de force. Au niveau de Tesla, euh, on a eu de, pas mal de, de difficultés. Euh, Netflix, euh, ou ça aussi, on est euh, en bas de la moyenne mobile 200. Et euh, pour résumer le tout, on va aller voir justement euh, les indices rapidement, là, ce que ça nous dit. Euh, surtout au niveau des technologies on est passé en dessous de la moyenne mobile 200 euh, ça présage pas bien pour le futur euh, je sais pas ce qui va arriver est-ce que les banques centrales ou le gouvernement américain vont parler la semaine prochaine si on continue la dégringolade mais ça ne regarde pas vraiment pas bien au niveau des technologies, au niveau de, ben, comme je vous dis, je, je dis Facebook, euh, Amazon a perdu des plumes, euh, euh, tous les grands, la GAFAM, là, euh, on s'en va vraiment vers la baisse. Et euh, pour euh, vous donner un aperçu de ce qui arrive en ce moment sur la planète, euh, les, euh, les, mat les matières de base, là, autant les métaux, autant euh, le blé, euh, autant le, le, le, le porc, euh, le bœuf, euh, tout est encore à la hausse. C'est l'inflation qui sévit en ce moment. Et euh, le pétrole, le pétrole vient d'atteindre le baril, le 91,95% le baril. Euh, en ce moment, on, on, on a 1,61% que, que j'ai vu le litre d'essence. Euh, donc, euh, ça va pas très, très bien. On a une flambée des prix, de l'inflation un peu partout. Tout ça dû aux mesures euh, folles de, de la Banque centrale, des banques centrales, autant au Canada qu'aux États-Unis. Et là, en, son, en ce moment, on se retrouve justement avec euh, euh, ben, des pénuries un peu partout. On accuse les camions. Oui, il peut y avoir un peu de pénurie à cause de ce que les camions font, mais je pense que c'est vraiment un convoi de liberté. Il faut que ces folies-là arrêtent, arrêtent immédiatement et on voit très bien que euh, toutes ces distorsions-là dans l'économie ont été causées par la crise du COVID parce que, dans le fond, on n'avait pas nécessairement affaire euh, à une, euh, une crise COVID, là, une crise sanitaire, mais plus une crise euh, euh, économique euh, causée euh, par les banques centrales qui, depuis des années, injectent de l'argent à outrance dans le système en pensant qu'injecter de l'argent va solutionner tous les problèmes. Mais le problème qui arrive en ce moment, et on va aller voir tout à l'alimentaire. Ce qui arrive en ce moment à cause de, du fait qu'on a injecté à outrance de la fausse monnaie dans le système, c'est qu'on a, surtout en 2020, là, dernièrement, là, à cause de la crise du COVID, on a créé une, une distorsion très, très forte dans l'économie euh, et la Fed, en ce moment, veut réparer le tout en augmentant les taux d'intérêt. Et est-ce que les taux d'intérêt vont, vont euh, solutionner la, le problème? Non, parce que si on augmente les taux d'intérêt, euh, alors c'est ça, je voulais aller à ça. Là. Euh, si on augmente les taux d'intérêt, euh, la Fed se retrouve avec un grand problème. C'est-à-dire qu'en augmentant les taux d'intérêt, euh, les individus, les entreprises sont super endettés. Donc, on va se retrouver. En augmentant les taux d'intérêt, avec euh, probablement un crash boursier ou en tout cas de grandes corrections boursières. Et ça, un peu, euh, beaucoup d'économistes commencent à le dire. Là. On va se trouver avec beaucoup, beaucoup de, de distorsions au niveau de, euh, des, des, des grandes. La, la bourse, et on va, euh, on dit qu'on va freiner l'inflation, mais on va se retrouver avec cette grande distorsion-là au niveau des, euh, des, des prêts des maisons. Il y en a qui ont acheté euh, des maisons à haut prix, parce qu'à cause de l'inflation, le prix de l'immobilier a flambé, mais avec un peu d'intérêt qui, mettons, ils viennent à échéance, là, avec euh, quelques points d'intérêt, euh, les personnes seraient pourraient peut-être pas tomber en faillite, mais plusieurs auraient beaucoup, beaucoup de difficultés. Ça, c'est aussi vrai au niveau des individus qu'au niveau euh, des entreprises et même au niveau des gouvernements même. Parce que le gouvernement américain ou le gouvernement canadien euh, émet des bons du trésor qu'en qu grande majorité, c'est la Fed qui achète ces bons du trésor-là et ils se, se retrouvent piégés parce qu'ils doivent... Euh, je sais qu'ils créent l'argent à partir de rien, mais ils doivent quand même injecter, euh, ben, euh, redonner un, un pourcentage de plus, euh, c'est-à-dire l'intérêt, lorsqu'ils remettent le... le, le, le, le le bon du trésor, là, euh, arrive à échéance. Donc, euh, eux-mêmes sont piégés dans cette folie-là, et on sait que, le, ben, en tout cas, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on est rendu à 30 000 milliards de la dette euh, aux États-Unis. Donc, euh, la dette aux États-Unis est loin de se terminer. Et euh, là, on a, ben, je parle de ça, le revenu garanti euh, aux États-Unis, on a un programme de revenu garanti qui a été lancé euh, en, en Atlanta. C'est on n'en parle pas encore beaucoup, là, mais c'était tout simplement pour vous euh, ressouligner que le revenu de base garantie, moi je suis sûr qu'à un certain moment donné, les gouvernements vont faire ça, et la raison est très simple, c'est tout simplement pour calmer les foules. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de tensions un peu partout sur la planète, dû au fait justement parce qu'on a euh, exagéré les deux dernières années en injectant euh, des capitaux là, à, à la folie, et surtout en créant de grandes distorsions euh, dans l'économie, Grande distorsion au niveau des riches et des pauvres. Et euh, là-dessus, une autre nouvelle que j'ai placée, qu'il y a un nombre, record de robots euh, qu'on est en train de construire. D'ailleurs, mon fils, qui travaille dans une petite entreprise, euh, travaille à, à des... Euh, c'est des supports là, pour euh, les usines d'Amazon, euh, et ainsi de suite. Walmart aussi, des usines de, de, de, de robots. Là. Euh, donc, euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de robots qui se bâtissent, qui se bâtissent un peu partout euh, sur la planète, surtout aux États Unis. Euh, les entreprises ici, euh, on voit ici euh, la robotique. Euh, C'est loin d'être terminé euh, au niveau de la robotisation des entreprises. Au niveau des caisses euh, automatiques, on a vu apparaître euh, depuis deux ans. C'est fameux case là euh, dans dans nos épiceries euh, où on, on a on n'a pas besoin d'aller voir la caissière, mais on peut prendre nos items et les scanner nous-mêmes. Tout ça, c'est un nouveau monde euh, qui est créé euh, et qui va... Euh, je ne sais pas, dans le fond, qu'est-ce qui va sortir de tout ça. En ce moment, il faut regarder la bourse, euh, euh, parce qu'on voit qu'il y a de la faiblesse en ce moment euh, au niveau du... Euh, euh, c'est vraiment, vraiment clair au niveau des indices. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de faiblesses. Euh, euh, qu'est-ce qui peut arriver au niveau des technologies? Tout ça, on pourrait... Comme je dis, peut-être qu'on a encore de la correction. Euh, Jérôme Powell a dit qu'il montrait les taux d'intérêt. Ben, en tout cas, en mars, on va voir ce qui va arriver. Euh, peut-être ben, même ici, Tiff, euh, McLean, euh, a parlé de hausse des taux d'intérêt, mais... Il serait prudent. Il va voir ce qui va arriver. Euh, C'est de laisser les erreurs, comme je vous ai dit depuis des semaines. Euh, C'est essai erreur On va regarder, on va tâter le pouls. Et si euh, les marchés n'aiment pas, et je vous garantis qu'ils n'aimeront pas, eh bien, on va retirer. On va dire, oh, on ne montrera pas trop les taux d'intérêt. Et oui, on va continuer à donner un petit coup de pouce. Euh, euh, au, en achetant des bons du trésor encore et euh, en achetant de la dette hypothécaire parce que le 120 milliards que les États-Unis injectent depuis euh, des années, là, depuis deux ans, euh, qui ont, ils ont commencé à ralentir, là, mais ils vont continuer à le faire s'ils voient que le marché n'est pas capable de supporter lui-même tout, euh, euh, tout toute la tempête économique, donc euh, moi je suis convaincu que le marché ne sera pas capable de supporter toute la tempête économique qui va s'en venir, parce que le marché est supporté par de l'argent, euh, de la fausse monnaie, euh, c'est pas simplement depuis deux ans, ça fait des années, mais maintenant euh, on n'a pas le choix, on est embarqué dans ce scénario-là et il faut le poursuivre. Euh, ici, ben, je voulais vous montrer un peu euh, au niveau des, de l'inflation, lorsqu'on parle d'inflation, souvent on parle de euh, l'IPC, euh, j'ai un petit graphique ici, euh, qui parle de l'inflation on va regarder ça rapidement là. ça, ça se trouve être l'IPC euh, ben, c'est un beau petit site là, euh, euh, au niveau du Canada au niveau ben, 4,80% en décembre 2021 mais c'est pas l'inflation réelle parce que les méthodes de comptabilisation de l'inflation ont changé évidemment euh, pour euh, faire moins peur aux, aux personnes en décembre, aux États-Unis on dit, ben, le, le, L'inflation, là, aux États-Unis, l'IPC euh, est de 7%. 0,04%, euh, mais à cause qu'on a changé la méthode de comptabilisation, je pense que c'est Charles Sana qui avait dit ça dans une vidéo, on est rendu à est le, la vraie. Si on a regardé la même méthode de comptabilisation, on serait rendu à 15%. Et là-dessus, je vais tout simplement vous montrer euh, ben, ce qui est arrivé. Ça, ça se trouvait des graphiques euh, euh, mensuels euh, sur les différentes Item, là, les, les différentes denrées alimentaires, autant on va aller voir le sauf, le, euh, le, le coca euh, le, le coton, le jus d'orange c'est moins pire. Euh, le coton, euh, on a eu une très très forte montée là, du prix du coton, on a doublé en fait là, le coton, euh, jus d'orange un peu moins. Euh, le café une très très forte montée on a doublé euh, du creux ici de 2020 euh, jusqu'à on était à 100, 242 au niveau euh, du bois d'oeuf ben, je vous en avais parlé au niveau du bois d'oeuf on a vraiment euh, euh, on a eu un creux là, ici mais <coughs> je suis allé euh, voir pour le 2 par 4 comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, il est rendu encore à 8$ le 2 par 4 ça se trouve être la, la mesure de base qu'on euh, qu utilise, le 2 par 4 donne un peu le, le, le, le, le, le timbre de tout le reste, là. Euh, autant le plywood, autant tous les matériaux de construction, mais le 2 par 4 euh, est à 8$ maintenant. Au niveau du sucre, ben, là aussi, on a eu une montée assez impressionnante. Au niveau des métaux, rapidement, ben, c'est sûr que l'or, comme je vous dis, on n'a pas eu de baisse, pas de hausse en ce moment, on n'a pas encore cassé notre couloir, mais quand même, on avait eu la montée à partir de 2019. Au euh, niveau de l'argent, ça fait encore du surplace, consolidation. C'est les métaux précieux, là, on n'a pas eu grand-chose. Mais au niveau du cuivre, on a eu une montée assez impressionnante. Et euh, là, on est en consolidation, euh, du palladium. Et la raison pourquoi, parce que d'habitude, habituellement, je prends mon autre euh, trading view, mais là, je, je voulais tout voir les, euh, au niveau de, de, de la viande. Regardez le porc. On avait eu une grande, grande montée, un peu comme le bois d'oeuvre. On a eu une petite descendre comme ça. Et là, on repart à la hausse. Au niveau du, euh, du bœuf, c'est la même chose. Euh, euh, donc, euh, non, ça là aussi, au niveau de, de la viande, euh, forte inflation et on le sent euh, là, dans notre panier d'épicerie. Euh, au niveau du euh, ben, de blé, tout ce qui est blé, là, le riz, le blé... Le riz, c'est moins fort. Euh, le blé, forte inflation. On a une petite correction ici. Euh, ça, c'est un peu qu'on pensait que tout était replacé. Non, non, non, on est reparti à la hausse. Euh, de l'huile euh, de saubine, euh, euh, le blé, euh, le, le canola, l'huile de canola, très, très forte poussée, doublé. On a presque doublé dans, dans tout ce qui concerne, tout ce qui... Euh, euh, concerne euh, autant le côté des matières premières au niveau de la nutrition, au niveau de la fabrication aussi. Donc, on se retrouve avec ça, là, avec une situation assez problématique. Et euh, justement, moi, ce que je pense, euh, je ne dis pas qu'on va retourner euh, nécessairement à des, des creux euh, qu'on a connus euh, dans le passé. Là. Euh, je parle, mettons, on va aller mettre ça sur le long, long terme, là euh... mais euh si on regarde la situation actuelle, là, on semble vraiment en tout cas, là, on ne peut pas s'en cacher beaucoup, hein, qu'on semble à, à avoir atteint le, le fameux pic là, au niveau du Nasdaq, là, et on pourrait avoir un dessoufflement de cette fameuse bulle euh, qui se construit depuis euh, euh, des années, parce que dans le fond, la bulle a commencé à se construire la bulle qu'on connaît actuelle, là, on avait eu là, ça, c'est la bulle de l'an 2000 au niveau des technologies, mais regardez la bulle qu'on a construit à comparer de la bulle des technologies euh, c'est de la petite bière et le creux qu'on avait eu ici en 2000, 2008 là, euh, les technologies n'avaient pas beaucoup souffert de ça mais on est reparti à la hausse et depuis 2008 là, et euh, à part du petit creux de 2020 aussi ici là, si on regarde sur le long long terme euh, euh, la Fed et même tous les gouvernements, la panique de la fameuse COVID où on a injecté de l'argent en fou, c'est une panique qui, qui, qui, si on regarde sur le long terme, c'est une panique qui, qui, <rire> qui est presque ins insignifiante dans le long terme parce que les gouvernements sont intervenus massivement, ont tout sorti euh, ce qui pouvait les armes nécessaires pour euh, contrer une récession et on se retrouve euh, à cause de cette folie d'impression monétaire euh, à une bulle qui a été amplifiée et est-ce qu'on pourrait connaître ce qui comme ce qui est arrivé ici avec la bulle des technologies, euh, un autre euh, crash assez important ou à tout le moins une correction assez importante qui pourrait faire en sorte que les technologies puissent euh, tirer le reste des marchés parce qu'il faut pas oublier que sur le Standard Poor on a à peu près 5, 6, 7, 8 actions là, euh, qui contrôlent le reste le, le Standard Poor là. Et euh, ces actions-là, c'est des actions techno. Et depuis des années, c'est les actions techno qui se trouve à supporter le reste du marché. Et on se retrouve justement avec, euh, euh, à la croisée des chemins. Est-ce qu'il va arriver euh, soit un crash Le crash, c'est tout simplement une panique générale qui arrive euh, avec tout le monde et on, on, on a peur, donc on, on lâche les actions en pensant que tout va s'écrouler et c'est un, un effet d'amplification. Est-ce euh, qu'il va arriver ça Je ne sais pas, mais j'ai... Je regarde, je constate en tout cas sur les technologies et on va terminer avec ça ici, sur euh, les différents titres, là. Euh, Tesla par exemple, Tesla, euh, ça ressemble à un pic ici, euh, Google... Euh Google, moins un sommet, mais on pourrait avoir encore du jus. On va voir. Amazon, euh, on a cassé ici, on a rebondi. Facebook. Euh, <rire> en tout cas, si Facebook euh, présage de ce qui va arriver dans le futur, ça ne regarde pas bien. Et pour terminer, c'est ça que je voulais vous montrer, les, les actions là, technologiques. On pourrait en voir beaucoup, là, mais euh, tout simplement pour vous dire que les médias euh, sociaux, peu importe lesquels, qui ont, ont, qui ont fait de la censure, autant Facebook, euh, YouTube aussi fait de la censure, euh, il ouais, y en a plein, Twitter, il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de, de médias sociaux qui sont allés dans la censure. Euh, ce que ça crée, tout simplement, c'est que d'autres médias sociaux euh, ont parti. Il y a Gab aux États-Unis, qui est très, très populaire, qui connaît une croissance phénoménale, et il n'y a rien qui nous garantit que Facebook va être encore aussi puissant dans un an, deux ans, cinq ans. Au contraire, Facebook euh, commence à perdre beaucoup, beaucoup de monde. C'est ce qui est sorti. C'est une des raisons pour laquelle on a eu ce long crash. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver euh, comme une méta là, dans Facebook. Ce n'est pas euh, la révolution... Euh, euh, de, de la technologie. C'est Second Live euh, un peu euh, brossé, là, puis remis un peu euh, à la mode d'aujourd'hui. De, de, de, Donc, euh, euh, Facebook est, à la est en baisse. Beaucoup d'actions technologiques euh, connaissent de la baisse. Et terminé avec ça, euh, je vous en avais parlé. Ça, ça se trouve être l'action digitale World Acquisition. On va le mettre euh, comme ça ici. Peut-être que je vous en avais parlé. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Euh, ça se trouve être l'action de Donald Trump. Et ça, c'est assez important, comme euh, ça révèle beaucoup. C'est une action qui a été, ben, ça se trouve être un hippo qui a été émis, parce que Donald Trump veut partir euh, ses propres canaux d'information. De, de, euh, il euh, y en a d'autres qui, qui sont partis parallèlement. On a Gab aux États-Unis, qui est très, très populaire. Vous pouvez, ben, il y a Rumble, Odyssey, qui ne font pas de censure. Mais euh, Donald Trump est... Très, très populaire aux États-Unis. Et en ce moment, et j'en discutais avec quelqu'un avant hier, euh, la question est de savoir est-ce que les, euh, les go-gauches, woke, euh, communistes, qui euh, veulent s'emparer de la planète en ce moment, je parle ici de Justin Trudeau au Canada, on le voit très, très bien, dans, à partir de, de ce qu'on voit là, dans le mouvement là, où on vient d'enlever de, euh, les fonds à un... un, un, un, un un qu convoi qui, qui est légitime, dans le fond. On veut tout simplement euh, ne plus vivre avec des mesures sanitaires qui n'ont plus de bon sens. Et euh, donc, euh, toute cette mouvance-là de gauche, avec Biden, avec euh, AOC, euh, euh, toute cette mouvance-là -là, mouvement -là, qu'on voit qui est, qui est en train de s'écrouler aux États-Unis, il faut se dire que... Euh, les démocrates ne sont pas forts du tout. Euh, au contraire, euh, probablement euh, en 2022, on est là, là euh, les, les républicains vont reprendre beaucoup, beaucoup de force aux États-Unis. Et Donald Trump a de l'argent euh, euh, pour supporter une campagne électorale. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, ça se trouve être le média, euh, c'est pour vous donner le contraste entre le, euh, Facebook, Facebook, qui se trouve à être le média go-gauche par excellence, ici, c'est ici qu'on est rendu. Là. Euh, le média go-gauche par excellence, c'est euh, le nouveau média de, de, de Trump euh, qui est ici. Là. Regardez, l'action de Facebook s'est écroulée et presque, parce qu'on a eu une semaine difficile, presque toutes les actions au niveau de la technologie, ça s'écroulait, tandis que l'action... Ben c'est l'action, ce si se va être digital ou l'acquisition, l'action de, de, de, de, de, de, qui, qui va supporter euh, les médias euh, prônés par Trump, par euh, la droite, ben, la droite, euh, les républicains en tout cas, euh, euh, est en train de monter. Donc ce que ça donne comme signe tout simplement, c'est que les, les personnes, les américains, supportent fortement les républicains. Peu importe que Trump devienne le prochain président, on va dire en 2024, là, euh, ben, les républicains sont là pour rester et sont très, très forts. Euh, les médias euh, traditionnels, euh, ben, c'est la gauche qui s'est emparée complètement euh, des médias traditionnels, autant au Canada, autant aux États-Unis, donc il ne faut pas se fier à ces médias-là, mais tout simplement que le message envoyé euh, par euh, la bourse, par les acteurs de marché, euh, supporte, euh, en tout cas achètent euh, les actions qui supportent euh, les républicains ça va être à suivre donc euh, on va terminer là-dessus euh, je, je voudrais peut-être souligner que euh, le convoi là, qui est en ce moment en, en cours là, parce qu'en en fin de semaine on, à Ottawa là, est encore là pour rester malgré qu'on commence à ben, on commence à trouver des des des des failles, là pour essayer de désapprouver ce mouvement là. Non, ça c'est là pour rester. En tout cas, euh, il y a beaucoup de provisions euh, qui qui est, qui est sur place à Ottawa et au Québec aussi là à Québec là devant l'Assemblée nationale. Donc, euh, on va voir ce qui va arriver, mais euh, c'est un mouvement qui est encourageant et ce qui se passe au niveau euh, politique aussi, euh, c'est très très important de, de considérer euh, que de fait qu Ering O'Toole a perdu euh, sa place là, et que c'est Candice, euh, la dame là, qui est là, la nouvelle chef par intérim, est pro euh, qu'on voit et peut-être que poliève pourrait prendre euh, la place euh, de, de, du chef euh, conservateur. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent ici au Québec. Ben, on voit très, très bien qu'Éric Duhem, ça va bien. Anne Casabon n'a pas besoin de faire grand-chose. Dans le fond, euh, le Legault, comme d'habitude, fait des mauvais choix, a fait un mauvais choix en choisissant une « woke », mais là, euh, elle est obligée de changer son discours parce qu'elle-même avait désapprouvé le gouvernement Legault et maintenant, change de discours en disant euh, « blabla, c'était pas ce que je voulais dire », et, et euh, elle avait dit qu'il y avait du racisme euh, systémique ici au Québec, et là, elle se reprend en disant « non, non ». La conclusion, c'est que Legault a, a pris une très, très mauvaise décision en choisissant cette candidate-là euh, de couleur, en pensant que la main était... Ben, tout, tout, tout était gagné. On va voir. Les partiels, c'est très, très important hein, au niveau de, de ce qui va arriver, l'élection euh, euh, euh, au Québec ici. Et ensuite, on verra oh, cet automne, euh, euh, voir... Qu'est-ce qui va arriver? Mais en tout cas, la population s'est rendue 60 de la population qui est fatiguée de ces mesures-là. Qu'on soit une dose, deux doses, trois doses. Non, la population est, est, est tannée de tout ce qui se passe et il faut que ça arrête le plus vite possible. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.